Nous allons accueillir euh, cette deuxième présentation euh, Claude Sylvani, qui est chef de projet numérique à l'université Paris-Dauphine, et euh, Alwani Mustafa, qui est directeur adjoint, coordinateur de projet de système d'information à la direction des ressources informatiques, la DRI de l'université de Paris-Nanterre. Donc, messieurs, je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Merci. Donc, euh, nous sommes là pour vous présenter euh, l'application eSubstage. Qui vient en remplacement de l'application Pestage, en charge de la gestion de la création et du suivi des conventions de stage de nos étudiants. Donc, cette application vient d'une démarche d'évolution portée par le consortium eSub Portail. Euh, depuis euh, déjà 2019, avec une volonté donc, de réécrire l'application et euh, aussi de, de la moderniser. Euh, Puisqu'en fait, c'est une application qui est en place depuis déjà pas mal d'années, euh, qui est mature, et euh, il était nécessaire de, de la faire euh, évoluer pour la placer dans, dans l'ère du temps, euh, notamment par rapport aux, aux technologies web et puis aussi aux usages. Euh, changeant de, de, de nos étudiants. Donc, euh, le, le, le comité de pilotage a été installé euh, dès mai 2019 avec les établissements euh, que vous voyez sur, sur la Japo, Et aujourd'hui, en fait, ce, ce comité a évolué puisque euh, d'autres établissements euh, nous, nous ont, euh, ont rejoints, d'autres sont, sont, sont partis. Mais euh, le, projet, le projet tourne autour de, de ce socle commun aujourd'hui. L'objectif de ce projet, c'est de développer une nouvelle application en se basant sur une interface graphique mise à jour et aussi sur une technologie moderne et facile à maintenir. Euh, L'un des autres objectifs, c'est aussi de permettre aux établissements de pouvoir paramétrer très simplement l'application via une interface orientée utilisateur euh, leur permettant d'être totalement autonome euh, dans, dans la gestion, euh, dans la gestion des, euh, du paramétrage de l'application. Donc ça passe par euh, paramétrer simplement euh, la page d'accueil de l'application jusqu'à euh, des éléments beaucoup plus pointus, comme pouvoir par exemple personnaliser euh, un appel LDAP ou des, des, des choses comme ça. Euh, voilà. Donc, et puis euh, la force aussi de, de cette application c'est de permettre en fait, de répondre aux besoins des établissements, puisque en fait, euh, cette, cette application a été pensée sur la base euh, d'une enquête faite auprès de, des très nombreux établissements utilisateurs de l'application. Donc c'est vraiment une application qui est euh, résolument tournée euh, vers les besoins des établissements. Donc au niveau de la coordination euh, du projet, donc, euh, il y a moi-même euh, qui suis chef de projet donc, euh, auprès de l'Université Paris-Dauphine PSL. Il y a un, mon collègue Moustapha qui œuvre à l'Université Paris-Nanterre. Et puis, on, on a un socle, un groupe de travail qu'on appelle GT Fonctionnalité, euh, dont l'objectif est de, de travailler sur la rédaction euh, des expressions de besoins, des spécifications et aussi euh, être. Euh, interface avec euh, les différentes équipes techniques, donc les développeurs ou euh, Mustafa pour, pour les aspects également techniques. Et on s'appuie euh, sur un prestataire aux Axis pour réaliser euh, les développements. Donc, euh, ah, ouais, pas de souci. Donc, euh, au niveau de, du fonctionnement, on a recours en fait, à des appels auprès des établissements qui nous dégage des ressources. Moi-même, je suis prêté par l'Université Dauphine, Moustapha, c'est Nanterre. Donc, on, a souvent appel, on fait souvent appel aux établissements pour nous prêter main-forte. Donc, Notamment dans le cadre de, de la recette, où 12 établissements ont participé à la recette de l'application, ce qui est formidable, parce que ça nous a permis de, de gagner un temps précieux et de pouvoir livrer l'application dans, dans des délais très très courts, très contraints, je ne m'avance pas si je dis moins de quatre mois à peu près. Donc, euh, donc vraiment une, une forte équipe euh, aux quatre coins de, de, de la France. Donc il y a la mise à disposition d'une instance commune. Donc on a travaillé sur un, une instance commune euh, qui était hébergée chez nous et qui est maintenant hébergée euh, sur le GitHub euh, de eSubPortail, euh, ce qui a permis aussi de mutualiser les efforts et d'arriver euh, rapidement à... À un livrable pleinement fonctionnel. Et au niveau de la méthodologie de travail, donc on était sur, sur, des, euh, sur une méthodologie agile hybride, où on a travaillé euh, par sprint avec des fonctionnalités bien définies et des délais euh, très contraints. Euh, donc euh, le, la documentation était partagée. voilà On a profité pleinement euh, des usages des, des applicatifs euh, modernes de, de travail collaboratif. Euh, donc euh, voilà on, de très nombreux contributeurs, je ne vais pas tous euh, les citer mais vous voyez que euh, beaucoup d'établissements euh, utilisateurs de l'application la, actuelle Pestage ont contribué à cette, euh, cette, nouvelle, cette nouvelle application donc euh, là c'est une euh, copie d'écran de la page d'accueil de l'application dans son environnement de qualification donc ce qu'on a voulu c'est que toute l'interface d'accueil que vous voyez ici est entièrement personnalisable. Euh, que Ça passe par la couleur du fond jusqu'à euh, la, la police en passant par le, le texte. Chaque établissement est maître de personnaliser l'application, de la, de la mettre euh, euh, aux couleurs de son établissement. Vous avez à gauche un menu euh, qui est très sobre qui euh, synthétise les différentes fonctionnalités de, de l'application. Et euh, chaque, chacun de ces menus est bien entendu, enfin, chacun menu est paramétrable, donne accès à des paramètres de l'application qui sont euh, également très, clair, très clairement définis et très facilement accessibles. Donc au niveau de l'interface, on a utilisé la technologie Angular, Angular Material UI. Euh, pour avoir une interface moderne et euh, répondant aux usages d'aujourd'hui. Euh, euh, et ce, sont, ce qui nous a aussi permis de gagner du temps dans la mise en œuvre, puisque euh, cet cette, euh, Angular matériel euh, comprend des composants qui sont facilement euh, utilisables sans avoir besoin de, de développer euh, des composants spécifiques. Euh, et puis une interface évolutive, donc possibilité d'ajouter de nouveaux composants. On peut ajouter des nouveaux composants et l'utilisateur décide des fonctionnalités avec des contraintes techniques plus faibles que sur une technologie classique. Donc là, on a une copie d'écran de la page de création d'une convention de stage. On a utilisé des codes couleurs pour matérialiser l'état de complétude de chacun des onglets. Donc l'étudiant, quand il se connecte, visualise en un coup d'œil où il en est de l'étape de complétude de sa convention de stage, avec notamment en vert les onglets qui ont totalement été complétés et en rouge ceux qu'il reste à compléter. L'étudiant à la totale autonomie dans l'ordre de complétude de sa convention de stage, hormis le premier onglet qui est nécessaire à la création du mode brouillon, parce qu'en fait l'étudiant a la possibilité de d'avoir un mode brouillon, c'est-à-dire qu'il peut revenir autant qu'il veut sur, euh, sur sa convention, mais il peut aussi naviguer dans les différents onglets. Euh, donc en fait, le, le, les fonctionnalités améliorées, c'est déjà une reprise et iso euh, de l'application Pestage euh, qui, qui, va, qui va disparaître. Et ensuite, on y a apporté aussi les évolutions demandées par les autres établissements. Donc on a amélioré le workflow de création et de validation des conventions, on l'a rendu beaucoup plus souple et personnalisable, on a simplifié la saisie, et aussi on a amélioré les moteurs, le moteur de recherche, euh, notamment des conventions de stage, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à utiliser. Euh, donc, Je, je, je l'ai déjà plus ou moins dit, mais le paramétrage il a été simplifié. Euh, C'était l'une des, des grosses attentes de cette application puisqu'avant le paramétrage se faisait euh, par l'intervention euh, de compétences techniques alors qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de compétences techniques pour euh, paramétrer l'application. Et puis on est sur un modèle de convention simplifié où chaque établissement a la possibilité de disposer d'un modèle standard, celui fourni par la DGSIP, mais chaque établissement peut maintenant créer son propre modèle de convention Autant qu'il qu le souhaite d'ailleurs, et euh, le, les, les personnaliser. Et donc là, c'est une autre copie d'écran de, de l'application où on voit que ici, euh, d'autres onglets ont été complétés par les étudiants. Alors ici, ça ne se voit pas, mais on a une étape intermédiaire qui est la couleur orange, qui signifie que la saisie a débuté mais n'a pas été terminée. Voilà. Et puis enfin, euh, par rapport aux évolutions, L'une des grosses évolutions synthétisées par les premières lignes à gauche, qui sont la génération en masse des conventions, la saisie des éléments de la convention dans un tableau, l'envoi par mail des conventions, concerne les INSP. Où on a eu une forte demande des INSP pour pouvoir créer, via cette application, leurs conventions en masse, parce qu'ils ont un besoin différent des établissements ou là ce ne sont pas les étudiants qui créent les conventions, mais ce sont les gestionnaires qui vont créer les conventions en masse avec des particularités. Donc ça a été ce sera pris en compte et puis ensuite d'autres évolutions qui vont être apportées au, au fur et à mesure. Oui, donc je vais vous parler un peu plus de l'architecture technique de, de l'application. Euh, dans un premier temps, les briques techniques, quelles sont-elles euh, Donc, il y a un back-end qui est fait en Spring Boot un front-end en Angular on vous a parlé tout à l'heure d'Angular matériel les persis, la persistance de données qui est faite avec Hibernate, JPA et puis un des objectifs principaux d'un point de vue technique pour l'ensemble des établissements, c'est la reprise de données évidemment. On a déjà pour certains établissements un pestage et l'idée c'est de passer de pestage à e-substage de façon, j'allais dire, presque transparente, en tout cas de la manière la plus simple possible. Et donc ça, c'est fait aussi effectivement avec des composants tels que LiquidBase qui va nous permettre de versionner la base de données, donc de partir de, du modèle pestage initial et puis d'accompagner toute l'évolution de manière un peu automatique, et puis plus tard aussi des évolutions de substage de manière un peu plus automatique. Un des objectifs aussi importants, c'est de cloudifier l'application. Demain, on va voir ça dans le slide suivant, demain, qui sait peut-être que l'application sera hébergée peut-être pas par l'établissement, mais par un établissement voisin ou par, euh, pourquoi pas, le consortium ESUP ou d'autres. Euh, donc on voit dans le schéma ici, vous voyez à gauche l'application ESUP stage qui peut être hébergé quelque part. Vous avez là euh, l'établissement avec la partie DMZ. On a une partie euh, web service euh, qui est hébergée dans la DMZ et qui permet, elle, d'être euh, exploitée par un substage et euh, qui va accéder, de façon sécurisée évidemment, au SI de scolarité, de scolarité Apogée ou Pégase, et puis, évidemment, aussi la partie LDAP. Alors, la partie LDAP est un peu, quelquefois, euh, contrainte, pas dans tous les établissements, mais des fois, on n'a pas accès au LDAP de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans la zone privée. Donc, on a deux modules. Euh, un module substage qu'on a appelé e-substage c'est l'application, véritablement. Et un module qu'on a appelé ESUPSISCOL, c'est le module d'intégration au système d'information qui est, lui, sûr, hébergé dans l'établissement pour des raisons de sécurité. Ensuite, là, il y a un petit schéma pour expliquer un peu comment se fait l'intégration euh, au système d'information. Donc, euh, on a évidemment Apogée, on a les web services Apogée, que vous connaissez tous, qui évoluent aussi. Euh, on aura, donc c'est le travail aussi qu'on est en train de mener, euh, effectivement, les API Reste de Pégase, auquel on va s'authentifier. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir ce module d'interopérabilité, SI intégration, et donc qui va, viendra interroger. Alors aujourd'hui, c'est fait apogée, et puis euh, demain, Pégase, euh, pour pouvoir être finalement assez indépendant. On va parler d'ailleurs des API REST et euh, du, du module d'interopérabilité de euh, façon un peu plus précise. Euh, J'ai encore un peu de temps. Euh, donc avant, après, alors avant c'était mieux peut-être, en tout cas euh, les applications telles qu'elles qu sont et entre autres aussi Pestage, on a un couplage fort entre les applications, les systèmes d'information, que ce soit LDAP ou bien la plupart des composants liés à Apogée. Et donc à chaque fois qu'on avait une évolution web service Apogée, on avait quand même euh, la, le, la difficulté de pouvoir effectivement redévelopper une partie de l'application, la redéployer dans une nouvelle version, etc. L'idée, c'est qu'après, bon, pourvu que ça dure, hein, les choses changent, évidemment, c'est d'avoir un couplage faible entre le système d'information et les applications, avoir une couche d'abstraction, alors on en avait des couches d'abstraction avant de base de données, évidemment, mais là c'est d'avoir une couche d'abstraction, cette fois de la donnée, hein, de faire en sorte aussi qu'on ait de la gestion de la donnée, des ACL sur la gestion de la donnée. Et sur, le point, sur le, la partie RGPD, c'est quand même très important, c'est-à-dire que là, on ne fournit que les données nécessaires à la création de conventions de stage. Et en plus de ça, le développeur, lui, n'a pas accès à tout. C'est ce module d'interopérabilité qui gère les accès et, évidemment, protège aussi la donnée. La partie RGPD est quand même essentielle, même lors des développements ou même lors des accès. Voilà, et puis on va pouvoir aussi fonctionner en mode SaaS et euh, utiliser euh, les API REST. Juste une petite partie euh, sur le plan technique, euh, cette, ce module d'interopérabilité, il est fait en Spring Boot. Euh, on a utilisé Spring Doc, Spring Open API, UI. Donc c'est euh, chez nous le développeur, euh, M. Cheraga qui euh, a développé ça. Je présente ça pour lui. Euh, voilà euh, l'architecture. Et puis, pardon, je n'ai pas parlé du client. Le client qui est utilisé, c'est un client qui est généré euh, à partir d'une API, euh, à partir, pardon, d'une librairie Java. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut, de façon indépendante, vis-à-vis euh, -vis de l'application substage, bah, tester, évidemment, si euh, les données sont bien récupérées et euh, éprouver, évidemment, euh, l'interopérabilité avec le système d'information. Alors, j'ai mis ici... Euh, des copies d'écran sur les appels REST avec Swagger User Interface. Voilà, quelques petits appels, je ne vais pas insister, mais c'est comme ça qu'on fait aussi les tests d'interopérabilité. Et puis, là, je vais vous parler un peu plus de l'environnement. Je trouvais intéressant pouvoir parler de ça, c'est qu'on est quand même dans un cadre un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a quand même un développement qui s'est fait en plus dans une période voilà, un peu complexe pour tout le monde, euh, avec deux environnements de recettes différents, celui de Dauphine, celui de Nanterre, et puis effectivement deux environnements de développement différents, celui de SUP, on va dire, les collègues en établissement, et celui d'une un, société privée. Donc c'est un peu la cohabitation qu'il a fallu mener, et pour cohabiter, ça l'illustre un tout petit peu, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger, Alors on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais l'idée c'est quand même de pouvoir avancer sur le projet. Et donc là, la partie technique est aussi importante, c'est-à-dire qu'on a utilisé aussi de l'intégration et du déploiement continu pour ça, pour discuter, pour cohabiter aussi. Donc cette intégration et déploiement continu à Dauphine, bah, ils sont plutôt bien dotés, ils ont une équipe DevOps qui est dédiée. Ils font de l'intégration du déploiement continu avec un repo Linux, donc ils déploient leur application comme ça, ça marche plutôt bien. Ils, voilà, ils sont en prod sur d'autres applications. À Nanterre, on n'est pas en prod sur ce type d'architecture. On a des architectures plutôt classiques, mais par contre, les équipes, il a fallu quand même qu'elles s'adaptent et qu'elles puissent effectivement mettre en place, on va dire, une architecture DevOps simple, tout embarqué. Il ne faut pas perdre de temps. C'est dédié aux développeurs. Il ne faut pas perdre de temps et permettre effectivement de qualifier les fonctionnalités à Nanterre. Comme c'est fait aussi à Dauphine, et aussi de qualifier la reprise de données, qui est quand même importante. Donc tout ça, c'est fait avec des outils. Alors je vais en parler très rapidement. Ces outils-là, ben, c'est un outil qui s'appelle Caprover, qui est un serveur de déploiement d'applications, base de données, basé sur Docker et Swarm, l'orchestrateur Swarm. Qui est, voilà, vous connaissez peut-être Kubernetes, il y a Swarm aussi, c'est à peu près l'équivalent. Drone.io, qui est un serveur d'intégration continue. Et enfin, euh, l'application Caprover qui héberge le Git local, Drone.io, dont j'ai parlé, qui fait du, de l'intégration continue, un registre Docker, euh, l'application, le substage et même la base de données. Donc, ça se présente à peu près comme ça. Il y a euh, un App Store, alors c'est assez intéressant, on peut installer comme ça des applications, la base de données, ce genre de choses, assez simplement, assez facilement. Et voilà l'architecture. Quand, au début, le guide était chez Dauphine. Donc quand les, déplo les déploiements étaient réalisés chez Dauphine, à Paris-Nanterre, grâce à cette architecture-là, en un clic, ben ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, il y avait un clone de, des sources, ensuite un build. On publiait avec, effectivement dans le registre Docker et ensuite, effectivement, on avait le déploiement de l'application. Et donc ça, en quelques minutes, mon collègue Claude me dit Bon, bah, ils ont fait des développements, tiens, tu peux vérifier. Je clique sur un bouton, je vais prendre un café, je reviens, c'est déployé et donc on peut ensuite qualifier l'application. Voilà pour ça. Alors, je vais vous montrer quelques fichiers. Il y a un fichier effectivement qui permet de réaliser le, le, la configuration particulière à Nanterre qui est le fichier properties. On a un fichier Dockerfile qui permet de créer l'image, de, de dockeriser. Dans, dans le registri, et, euh, et puis voilà le workflow, clone, build, publish, deploy, assez classique euh, euh, finalement. Voilà, je ne vais pas insister, voilà quelques captures d'écran, voilà ce que fait l'outil. Alors je voulais en parler parce que je trouvais que dans les DSI, quelquefois, il y a des collègues qui souhaitent euh, réaliser des développements, souhaitent avoir, parce qu'ils ont entendu parler que ça se faisait ailleurs, souhaitent avoir peut-être ce même type d'architecture. Dans les DSI, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours les la possibilité, comme le fait l'université de Dauphine, de proposer une équipe d'EvOps. Ils peuvent faire ça. Bon, C'est dans le cadre du développement, mais ça permet, comme je vous l'ai dit, d'aller très vite et de qualifier au fur et à mesure les développements auprès, de, auprès du métier. Voilà, donc ça, ce sont les applications qu'on a déployées de cette manière-là. Voilà, la présentation est terminée. J'ai mis quelques liens sur le wiki SUP. Euh, sur les sources, les contacts. Et puis, euh, juste petite information concernant un peu ce que je viens de parler, c'est-à-dire tout ce qui est DevOps, etc. Il existe chez Sup un groupe de travail euh, qui est euh, d'ailleurs animé par euh, Pascal Rigaud. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est en juin le prochain. Et on, voilà, les collègues de, des différents établissements discutent de ça, discutent de, de ces orientations-là qui sont importantes, euh, je pense, pour les universités. On voulait, avant de terminer... Ben, je, je vais juste rajouter euh, que le projet e-substage fait partie de Dimo SPLEAD. Euh, C'est important de, de, de le signaler. Et puis, euh, je voulais remercier euh, chaleureusement Francis Forbeau. Euh, qui est présent dans la salle, euh, Xavier Maillus, excusez-moi si, euh, si j'écorche euh, son nom, Jean-Michel Vald, Mathilde Guérin et Julien Dupré qui participent euh, à, au, au projet, notamment au comité de pilotage et aussi à la partie un peu plus logistique, euh, mes responsables Frédéric Villot et Djalal Bahrama, Bahamara, pardon. Euh, Yael Torza de Paris 1 et Rachid Damani qui contribuent beaucoup au, au projet. Euh, au projet et qui nous aide euh, notamment sur, sur les retours euh, euh, concernant des anomalies ou des demandes d'évolution. Oui, il y a elle qui, qui s'est occupée de pestage et qui s'en occupe encore. À propos de Paris 1, on remercie aussi Emmar en J'ai parlé de Pascal Rigaud tout à l'heure. À l'UPHF, Florent Farénaud, Johan Coleman, qui travaillent aussi sur le déploiement E-SUP. On a travaillé aussi avec des collègues qui ont développé d'autres applications E-SUP, comme e-Candidat, Kevin Erguinland, Charlie Dubois, qui nous ont aidés sur la partie, on va dire, avec Pégase, sur la partie aussi. Euh, j'ai oublié notre collègue de subsignature, euh, voilà, David, j'ai oublié son nom. Voilà, vous vous en souvenez. Euh, sur, euh, les collègues de PCSchool, évidemment, Jean-François Langlamé, Raymond Bourges, ici présent, Sébastien Petit-Demange, Laurent Ajanjo, Gwenaël, Ta, euh, Gwenaël euh, Tanvert, Emmanuel Michel. Alors, c'est important pour nous parce qu'on n'est pas tous les deux et il y a du monde derrière qui, qui fait en sorte que cette application existe. Merci. Merci, Messieurs. Et remercions euh, tous ceux qui ont contribué. Merci, un bel exemple de travail en communauté. Euh, est-ce qu'il y a des questions, une première question, ou est-ce que je lance la première question qui était euh, euh, Est-ce que les établissements peuvent commencer à installer euh, e substage, et, et dans quel cadre, en fait, ils peuvent-ils le faire Alors aujourd'hui, substage. Euh, vous avez vu, hein, les sources sont là, le wiki est là. On a quelques établissements, entre autres notre collègue Yael, aussi à Lille, euh, le PHF aussi qui va commencer, qui sont un peu précurseurs dans le, dans le déploiement. On corrige aussi quelques, quelques petits scories du, du genre euh, les bases de données, en tout cas les champs de bases de données, donc le modèle qui a été changé quelquefois dans les établissements. Euh, parce que, bon, voilà, un champ qui n'était pas assez grand l'a grandi, euh, ça on n'avait pas prévu donc voilà, on a fait des corrections de ce type et euh, donc oui, vous pouvez l'installer euh, l'idée c'est que ce serait bien si vous l'installez de nous prévenir, comme c'est éventuellement on peut vous accompagner en espérant que vous ne vous y mettez pas tous en même temps et qu'on puisse le faire euh, de, de façon euh, agréable pour tout le monde Merci Oui, une question au fond peut-être euh, Là-bas, là pardon Monsieur, au fond, était avant. Il y en avait une par ici, peut-être plus près. Euh, on commence là et après, j'amène le micro. Oh, là, pardon. Merci bien. Bonjour Farid Aitkaron, Université de Lille. Donc, ce que vous avez dit sur la partie DevOps, ça va faire rire une bonne partie de mes collègues ici présents. Mais pour le coup, moi j'avais enfin, deux questions même. La première, c'est pourquoi... Euh, enfin, pourquoi vous avez choisi ce, ce type d'environnement, de, Docker, Swarm, Drone.io, pour euh, faire votre partie euh, CI-CD Est-ce que c'est une recommandation du prestataire avec qui vous travaillez, ou est-ce que c'est des, des recommandations E-SUP Et ma deuxième question, c'est euh, sur la partie couplage faible dont vous avez parlé. Alors, accessoirement, euh, on a eu Pestage à l'Université d'Artois quand j'étais encore là-bas pendant 7 ans, donc euh, je connais très bien le produit, et du coup je me demandais c'était quoi la partie, euh, comment dire, je ne comprenais pas trop la partie SI que vous avez mis entre les deux Est-ce que c'est juste du DTO qui permet de transformer des objets et les convertir en... C'est une couche supplémentaire de DTO ou c'est autre chose Voilà, merci. Alors, la première question, je voulais revenir, mais la première question concernant euh, pourquoi Dronio, etc. Vraiment pour euh, des raisons de facilité et de non-perte de temps pour les collègues qui réalisent des développements et euh, donc ça n'est pas imposé par qui que ce soit alors l'intérêt c'est que ce que je vous ai dit c'est que c'est un peu tout embarqué on a une plateforme qui permet d'embarquer très facilement des applications en quelques clics on a voulu la faciliter alors je ne dis pas que ce type de et d'ailleurs je ne je, je le dis vraiment pas que ce type d'architecture soit bonne pour la production pas du tout, elle est plutôt bonne pour le développement, et c'est ça l'objectif. Notre objectif derrière, c'était de qualifier rapidement l'application et donc d'être dans, dans, dans cette agilité-là. C'était surtout ça l'objectif. Et donc pourquoi ces outils-là Parce qu'on a considéré qu'ils se déployaient très rapidement, très facilement, et qu'on obtenait le résultat escompté. Voilà les raisons. Ensuite, vous aviez posé. C'était par rapport euh, à, à la brique supplémentaire que vous avez mise pour euh, accentuer le couplage faible entre la partie, euh, admettons, des apogées et l'évolution du jar qui, pour le coup, n'impacterait plus l'application la, voilà, de, de pestage. L'idée, c'est de faire évoluer, lorsque le système d'information ou les API évoluent, de faire évoluer simplement cette brique-là. L'autre idée aussi, c'est de se dire bon, c'est quand même une partie un peu sensible. Euh, si on est même dans, un, un, on va dire dans du cloud, entre guillemets, euh, tous les établissements n'accepteront pas d'accéder directement. Euh, Aujourd'hui, il y a des établissements qui vous disent Moi, mes web services apogés, je ne les expose pas à l'extérieur. Il va y a hors de question. Donc, c'est aussi pour des raisons de sécurité, de faire en sorte que ce module-là soit présent quand même dans les établissements, éventuellement proche du, du système d'information. Euh, que ça n'impacte pas la sécurité, euh, que le RSSI ne s'oppose pas non plus à ce genre de choses. Voilà, c'est ça l'idée avant tout. Et l'autre idée aussi, c'est de se dire, bon, on a parlé d'apogée de Pégase, mais peut-être que d'autres établissements souhaitent s'interfacer avec d'autres systèmes d'information, de scolarité. Bon, pourquoi pas Ils n'ont que cette partie-là à développer. Et vos environnements de déploiement continu, c'est en environnement de staging, pas en prod. Sinon, vous faites du delivery continu pour la prod. Alors, j'ai bien dit, on ne fait pas ça en production, ah, on utilise ça qu'en développement. Pour le staging, ok, merci. Ouais. Alors, une question suivante, je n'ai pas bien vu où c'était, c'est toi. J Attention, cascade. Hop là. Oui, merci pour le, la, la démo et le travail réalisé, parce qu'effectivement, je pense que ça va servir à beaucoup de monde. J'ai bien compris euh, le principe de la communication. Euh, avec tout le monde et notamment les anciens présidents de la République. Dans ce principe-là, envisage, enfin, vous envisagez comment la partie signature électronique et paraffeur et coffre-fort Est-ce que c'est dans les évolutions comment, comment vous comptez l'interfacer alors, la partie signature électronique, euh, c'est justement euh, une fonctionnalité qui, qui fait partie du lot euh, en, cours de, en cours de développement. Euh, donc, il y aura deux solutions qui vont être embarquées. La première, c'est celle d'ISUP, ISUP Signature, euh, qui va être embarquée avec l'aide de, de mon collègue Mustapha. Et la seconde solution qui sera proposée, c'est euh, celle avec euh, FAST de DocaPost, où on va travailler à mettre, euh, à mettre en place euh, tout ce qu'il faut en termes d'interopérabilité pour pouvoir se connecter à FAST de DocaPost. Donc après, euh, les établissements pourront éventuellement, s'ils le souhaitent, euh, utiliser d'autres solutions de, de signature électronique. Mais en tout cas, avec, euh, ISUP, euh, dans ISUP Stage, euh, sera fourni ISUP Signature et euh, une aide, euh, même plus qu'une aide, une interface avec... Euh, fast de doca post merci merci monsieur une dernière question ou pas non, on va... ah, attention je vais retenter Je répète la question, c'est est-ce que c'est pensé pour les mobiles ouais. Alors, merci de poser la question, puisque c'est un point que je devais aborder, que j'avais oublié. Donc, l'application, à ce jour, à l'instant T, elle n'est pas pensée mobile first, ni il n'y a pas d'application responsive design. En revanche, ça fait partie de, des, des projets d'évolution, et on a une étude en cours pour l'application du responsive, responsive design, une étude en cours. Pour, tant en termes de faisabilité pardon, que, que de chiffrage pour pouvoir l'appliquer. Donc c'est une volonté qu'on a de, de rendre l'application utilisable sur n'importe quel support. Et ça viendra, ça viendra pour l'instant, c'est en phase d'étude. Euh, pareil, en fait, ça, ça fait partie de, ça fait partie de, de slow. Euh, ben, J'ai lancé, euh, avec l'aide de, de Moustapha et le soutien du, du comité de pilotage, donc une, une étude sur, sur ce point parce que c'est assez, euh, assez complexe. On a aussi euh, notamment la partie RGPD euh, qu'il faut qu'on qu étudie pour, euh, pour également la, euh, bien prendre en compte les, les contraintes imposées par, euh, par la directive RGPD. Une, une ultime question c'est pas vraiment une question, c'est un peu une remarque, mais... et j'imagine qu'elle est inutile. Mais on est d'accord que les sources sont là, les établissements peuvent regarder, télécharger, utiliser. Mais on compte sur eux pour adhérer à ISUP parce que ça fait partie du, du, du jeu. Quoi. Ça fait partie du lot. <rire> merci. Merci Bien, à tous. Merci messieurs, merci beaucoup. Et remercier aussi euh, tous ceux qui ont contribué.